Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter encore une autre vidéo de QuickBooks. Nous allons montrer aujourd'hui, la, la vidéo aujourd'hui, comment on pouvez faire une société ou bien une entreprise, et créer une propre entreprise, mais avec dollars haïtiens et good haïtiennes. Donc, pour que ça nous dit dollar haïtien et goûte haïtienne, parce que nous-mêmes, haïtiens nous avons haïtien, toujours gagné une tradition. Nous toujours parlé de dollar haïtien, par exemple, 5 gouttes pour 1 dollar. Et puis, nous, disons dit, par exemple, 100 gouttes c'est 20 dollars que l'il 5 gouttes c'est 1 dollar. Donc, nous parlons de combien dans la comptabilité, nous, comme nous-mêmes dans la comptabilité, si nous avons fait monnaie officielle pays d'Haïti, c'est un goûte Donc, nous avons choisi goûte comme première monnaie. Et puis, dollars haïtien, la balle, on tissu, dollar haïtien. Et puis, la balle mon facture, ou eh bien, de vie avec eh, dollars haïtien pour mona, pas gain trois chiffres dans les mêmes, par exemple. Si, par exemple, on baye, mona, on facture de 10 000 gouttes, gout, gout, de, de 10 000 gouttes donc la pression, gros l'argent. Donc, eh, nous pas dit 10 000 gouttes là, par exemple, nous dit, c'est. C'est 500 dollars. 500 dollars, etc. Donc, on va dire, on divise par 5 exact pour bon, nous montrer comment nous faire ça. Pour nous faire ça, il faut nous créer une nouvelle compagnie. Donc, la compagnie 1, nous allons nous nous, nous créer une nouvelle compagnie. Et puis, et, et, nous faire un setup. Ça nous connaît déjà, nous l'ont Et puis, nous allons créer, par exemple, un épicerie, épicerie caille Et puis, nous mettons des adresses, des Et puis, nous ne pas de l'essence, excusez-moi. Et nous parlons type d'industrie. Dans le type d'industrie, nous a choisi type d'industrie. Et le plus souvent, moi même pas de choisir si c'est une euh, distribution parce que là, nous prenons un uh, modèle de distribution, wholesale, distribution, ncl Les ballons en pile bah, en anglais. Nous même, nous pas créer propre panneau Nous n'avons pas besoin de prendre ça que QuickBook ballon. Nous prenons non et puis nous va créer panneau Et puis là, qu'on y a là, nous prenons dire eh, type d'industrie, non. Et puis dans le business type-là aussi, nous prenons order non. Et puis, email-nous, nous mettez n'importe qui email que nous, nous gagnons. Et puis, c'est obligatoire, j'ai et puis, nous mettez adresse, et, et, nous, nous mettez adresse, nous, 11 rue oui, Fouchard, Pétionville. OK, et puis, Pau Prince, Haïti, comme nous ah, voilà, ça c'est adresse nous et puis nous fait créer une compagnie. OK, les même la créer. Mais là nous faisons créer une compagnie, il hein, crée normalement automatiquement avec dollar américain parce que c'est un QuickBooks américain que il est normalement. Donc nous parlons de dollar américain, hein, nous l'ai avec soit good haïtien hein, ou bien euh, dollar haïtien hein, comme nous parlons déjà. Nous tirer ça, hein, nous parlons qu'il y a là. Premier bail que nous parlons faire Ok, là, nous, eh, nous parlons dans, dans Charles à 40, hein? on eh, et puis nous avons par exemple, dans eh, nous avons deux modèle qui nous l'Iban. Bon, l'Iban les le payroll eh, liability, soit, soit pay, employé là-dedans, l'Iban opening balance, return earning payroll expense. Bon, ça, c'est logiquement, il faut gagner le a, Si nous voulons créer, nous allons créer un propre compte, pardon, compte et, et de revenus avec compte de, de dépenses. Mais avant que nous fassions ça, nous allons faire le parce que ce n'est pas ça que nous faire. Nous allons le normalement, comment gérer plusieurs modèles. Nous faisons ça, nous allons dans Edit Préférences. Dans Edit Préférences, nous descendons en bas, nous chercher et... Multiple Currency. Dans le même type de compte, nous n'avons pas de compagnie. Nous demandons si nous voulons utiliser plusieurs monnaies. Nous disons oui. Nous disons que ça donne. C'est important. Il faut faire un backup avant que nous utilisions plusieurs monnaies. Parce qu'il n'y a pas de d'être une fois qu'il fait Nous disons oui. Bon, là, nous avons comme monnaie automatique dollar américain. Nous ne voulons pas dollar américain. Nous ne pas choisir un autre type de dollar. En parle de choisir notre type de dollar, nous venons par exemple dollar canadien, dollars canadiens, euros, dollars canadiens, euros et puis et japonais. Ça ne va pas, intéresser, nous. pas nous intéresser, ce n'est pas ici que nous intéressons. Nous allons dans View More Currency. Dans View More Currency, là, nous allons chercher Asian Good, nous allons chercher Asian dans H, dans Asian Good. Voilà. Il va non, comme il dit non, n'est pas actif, ainsi, on nous voulons mettre la si nous dit oui. Et puis nous dit est-ce que nous voulons retirer dans l'américain pour nous servir avec exchange good là, nous dit oui. Donc, on a la notion en bonnaie principalement exchange parce que c'est les mêmes que nous va faire comptabilité. Là, nous prenons exchange good là, donc on a un goud, un good sur un good, un etc. Nous fait OK. OK, il ferme toutes le logiciel-là, après, il voilà, Val encore. Là, nous finons, là nous qu'on y a là, nous voulons créer une sorte de, de, normalement, dans le monde entier, ça va exister, dollar haïtien. c'est dans le passé, pardon, nous-mêmes haïtiens, dans la tradition, pardon, que nous connaissons, ça qu'est le dollar haïtien. Nous voulons créer une sorte de monnaie que nous-mêmes, sur QuickBook, que nous voulons le euh, dollar haïtien. Si nous voulons aller dans le encore, toujours, et nous allons prendre euh, euh, euh, toute liste de monnaie Nous allez nous prend euh, currency list. Nous prenons « dans liste et currency list. Et puis, nous allons faire ça un petit peu plus large pour nous capables de voir comment les et dégager. Les. Bon, nous on toutes les choses. Nous allons créer un nouveau dollar haïtien. Dans le currency ici, et puis nous faisons new. nous le nous fais un, quand y a un si nous voulons baler un dollar ici, dollar, nous voulons et chan dollar. Dans le code d'aliment, nous prendre HTG comme comme good aïtien, nous n'apprenons HT, HTD, par exemple, échange chan dollar. En, et puis, si nous voulons et, et, tout, mettre 3 dollars, et Gouda, parce que là, on a là, automatiquement, goud là, Libanon, autour de 0,99, nous prendre un taux de 5 gouds pour 1 dollar. Par exemple, là, dans là, nous prenons la date à partir de la date d'aujourd'hui, okay? et puis, dans ça là, nous bah, prenons le pillage pour nous caveau, ouais, nous prenons le taux. Là, là nous venons dans la partie dollar, échange de dollar haïtien, et puis nous prenons le taux. Là. Et nous, nous dire par exemple, et à partir de date Jodia là, ok, date Jodia, nous cliquons sur lui, nous choisissons date Jodia, nous dit, par exemple, 1 dollar acheté, parce que c'est dollar, ach, dollar acheté que nous gagnons, un dollar haïtien, nous disons 1 dollar haïtien égale à 5 gouttes comme d'habitude. Et puis nous faisons OK, et puis quand nous gagnons 1 dollar haïtien égale à 5 gouttes donc et, si nous garder et, ça c'est comme normal là nous pas faire qu'un changement nous pas fait donc, nous à partir de dollars adoptés. mais là, nous pouvons entrer pour nous entrer facture lorsque nous pas bah, le faire facture y a là, mais chaque client que nous fait son nous et si après une liste de clients, pour nous encaisser et nous pas faire en dollars parce qu'il y a des clients qui veut facturer en good y a des clients qui veut facturer en dollars haïtiens bon et ça dépend du client, nous sommes capables de choisir soit « good » ou bien « dollar haïtien ». Nous pas créer la plupart des clients mais en « dollar haïtien ». Nous bon avant ça, nous avons créer un client, nous allons dans le liste « là. et puis nous faire, nous faisons « Client New, new Constable ». Ici, là, nous là prédé par exemple « Peter ». C'est si, par exemple un haïtien qui est le « Peter », ce n'est pas grave. Donc, et nous, il est, compa est compagnons, nous, il est Peter. Et puis là, qu'on a à droite, nous, nous choisissons Asian action Good, nous allons choisir action Dollar. Par exemple, le client, c'est le client Dollar que est. OK? Nous faisons OK. Et puis nous allons au client. Si nous voulons, par exemple, même Peter ça, qui est des fois, il veut que nous fassions le Good, nous ne pouvons pas le créer, même Peter ça, et... mais nous allons Peter 2. OK? Parce qu'il n'y a pas qu'à prendre le prend même nom, et on a pris Peter 2, mais on a pas le a là un good haïtien. Ok? Voilà, nous avons deux noms, nous avons un là pour Noël nous avons deux Peter. Un en dollar HTD et l'autre là en good haïtien. Nous pas faire une facture, ou bien une facture, une voilà, invoice, à partir de dollars, dollar haïtien pour nous. Mais avant tout, nous allons regarder les marchandises que nous gagnons. Les marchandises, là, nous allons mettre en good parce que c'est le modèle officiel que nous avons. Nous allons créer par exemple une liste de produits. Et nous allons toujours aller dans la liste. Et puis là, nous prenons item, item list, et puis nous allons créer un produit. Nous allons dans le produit, nous faisons. Et puis, nous, allons créer, nous comme son nous épicerie, nous allons créer, par exemple et, et pain. Par exemple, pain. Et l'on bah, paye un, l'on paye Nous l'on paye un, par exemple, ils vendent dix gouttes. Et puis, 10 gouttes, hein, il s'est changé que 10 gouttes, c'est combien, comme les paliers, en dollars. Donc, nous choisit une liste, pour nous faire une liste, par exemple, nous dit, et puis, est revenu, c'est compte que, et, comme ça, après l'entrée, sur là Nous fais, ok, non, nous gagnons, non, avant, nous avons gagné l'huile, nous avons créé l'avant, nous avons dit, que l'huile, là, il est sans gouttes. Bref, nous finis, nous fermons 4 ans. Nous allons créer maintenant un devis pour Peter en dollars haïtiens. Nous faisons un clic droit et puis nous faisons créer une invoice. Pas okay. de devis, non, une facture. Ok, nous allons aller dans Peter. Nous allons vendre Peter, par exemple, un galon. Et, ça nous dit encore l'huile. Euh, c'est pas article là et ça c'est c'est pas l'huile non ça ça a été fait ouais ben voilà nous prenons ben nous dit quantité c'est une. on ben normalement nous a dit c'est 10 gouttes automatiquement il mettait prix à 1 dollar haïtien 2 dollars mais là nous galet en bas également nous venons que en bas il à la fois en 10 gouttes monnaie officielle et puis, en dollars. Si nous, par exemple, nous prenons l'huile, que nous dit, par exemple, gallon d'huile nous disons 20 dollars. Nous avons l'article 20 dollars. Nous disons un galon d'huile, 20 dollars. Les banons, 20 dollars. Mais le prix que nous nous mettons là, c'était 100 gouttes que nous disons. Mais en dollars, haïtien, nous venons, 100, eh, 100 gouttes. Et 100 gouttes pour 20 dollars haïtiens Et puis, nous sommes capables de sortir nous, Sortie actuelle. Si nous voulons un aperçu de facture, nous allons dans formatting et puis nous faisons preview et puis nous avons voir format facture et pas être. Oui, et sorti actuelle sortie en total ht de 22 dollars. Même Peter, ça nous va venir vendre un produit en good et qu'on y a là, nous allons sortir facture en good. Mais si vous facture en good, nous fermons et puis nous allons dans Peter 2, mais en good, nous faisons clic droit, nous faisons créer invoice et puis nous allons toujours. Et payer, OK. Normalement, quand il y a la prière sortie en good, mais ben met avant 10 gouttes. Et puis, nous avons l'huile là. Maintenant, l'huile là, toujours, nous gardons l'huile, il sorti en good. Donc, tout prix nous, dollars haïtiens par la donne divin badons 110 gouttes, ou bien 22 dollars haïtiens. Donc, si nous voulons sortir eh, dollars et factures en good là pour nous non, nous sortir facture en good normalement. Donc, toute comptabilité nous, Normalement, il va le reposer à partir de cet instant en « good », mais si nous voulons faire un facture en dollars. Par exemple, si nous voulons, et par exemple, « je et, et « -nous, nous voulons un rapport pour nous la, toujours en « good », quelque sorte, mettez prix en dollars, nous va chercher un rapport de et, compagnie finance et puis nous dit, par exemple, « profit » et « perte ». Les, nous avons le 2720 gouttes parce que nous devons vendre 20 dollars qui étaient 100 gouttes. Et puis, nous vendons notre produit encore, etc. Dans le et, et, et, par exemple, nous faisons tout. Et puis, nous jouons que toute prière, a, comptabilité, a, c'est un goudier. Il ne peut pas être en dollars, même pas. Par contre, si nous voulons créer, par exemple, un compte en dollars haïtiens 20 dollars américains, si nous voulons, nous en même temps aussi, ça qui est bien encore dans le QuickBook là, on capable plusieurs monnaies. Ce n'est pas un dollar ici. Si vous voulez par exemple mettre un dollar américain, ou vous pouvez mettre un dollar américain également, si vous voulez par exemple facture en dollar américain, ou mettre un dollar américain, au sujet, il suffit que y a là et vous choisit choisi, vous fait mon nom, vous fait client, vous aller, ou en pas, et... À par exemple, nos clients, nous va créer un autre client, mais un dollar américain, nous fait New customer ». Et puis, y a là, nous avons l'appelé « Jacques ». Ça peut sembler avec un haïtien. Et puis, et... pour ne pas être dans la facture là, et puis, a là, et nous avons choisi un dollar américain. Voilà, il y a liste de dollars américains. Là, nous avons choisi un dollar américain. Mais cependant, ce qui pour nous, c'est que, pour nous, il faut que nous prenions la liste de produits pour dit 1 dollar américain comme un bon livre. Si nous voulons, par exemple, avant que nous ne vendions, nous parle, fixer le prix, le taux, le dollar américain avec le bon haïtien. Par exemple, nous allons toujours dans la liste, toujours, nous prenons la monnaie et puis nous choisissons le dollar américain. Nous gagnons l'euro. US dollar. Ben, alors, US dollar, nous cherché US$. Voilà. On voit US$. Nous cliquons deux fois sur lui. Et puis, à partir de date Jodia, nous choisissons date Jodia. Nous disons c'est 19. Et puis, toi, nous allons mettre. Par exemple, 1$ américain, combien de gouttes libre. 1$ américain, il vaut 120 gouttes. 122 comme tu veux. Nous sommes capables de dire. Et donc, 1$ euh, ouais, américain, il faut 122 gouttes. On marque 122 gouttes et puis nous dit ok. Nous fermons et puis qu'on y a là, nous pas choisir un client, Le client nous, fait, nous a créé, créé pour un dollar américain. Jacques nous fait on facture pour lui-même, ok? Et changer que un client dollar Nous va vendre toujours un gallon d'huile. Nous choisissons l'huile, nous de l'huile et 20 dollars on a là, nous mettons un huile et un dollar américain. Même si même veut un dollar américain. Parce que c'est 122 gouttes d'idées, les banons, 0,82 Donc, il donc, est à peu près 100 gouttes 0,4. OK? Donc, parce qu'il y a un titre de gouttes, en plus de gouttes, égal à 4 centimes de dollars. Américains. Donc, nous avons un là, le client est capable de gagner soit en dollars américains, soit en, en dollars haïtiens. Combien un good haïtien donc nous avons trois possibilités et si vous voulez même en indien, impossible il suffit qu'on compte toi, on le et puis vous voulez bien comme là mais la comptabilité a toujours fait en dollar un good haïtien merci mesdames et messieurs cette vidéo ça devait faire ensemble avec nous jeudi à si vous la vidéo ça un de pouce bleu et puis pas oublier aussi abonner avec chaîne noire pour capable pour capable toujours recevoir des vidéos c'est cap intéressé. On puis partager vidéo aussi sur Facebook et, et, et sur l'autre réseaux sociaux que nous gagnons pour que l'autre frère soit capable de participer avec nous dans ce genre de vidéo. Merci à tous et à la prochaine. C'était Zamou. Tous Joulas.